Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver au potager qui dit non. On va prendre un peu d'altitude cette fois, on survole un peu le blé, on va se rapprocher des potagers. Voilà, on peut constater que les jardins, vus d'en haut, c'est quelque chose d'assez graphique quand même. On va s'approcher doucement du potager qui dit non. Voilà, pour constater essentiellement que j'ai rassemblé cette année mes cultures. Euh, je suis toujours pour le mélange des végétaux au maximum, bien entendu. Néanmoins, j'ai fait le choix de rassembler mes cultures euh, euh, de manière à pouvoir simplement beaucoup mieux les protéger. C'est notamment beaucoup plus facile pour, par exemple, poser un filet anti-insectes, comme je l'ai fait ici sur les choux. Donc voilà les amis, après ce petit tour euh, dans les airs, je vais reposer l'appareil et on se retrouve tout de suite euh, dans le jardin. Voilà, donc euh, ce qui motive un petit peu cette euh, vidéo d'aujourd'hui, euh, c'est la présentation peut-être déjà de, de ces haricots là, qui vont très très bien, on en a mis pas mal euh, cette année, de différentes sortes. J'ai renoncé aux haricots à rame parce que j'étais pas convaincu euh, finalement de la value en termes de production et puis euh, bon j'étais dans l'idée au départ d'exploiter de, vraiment euh, le la verticalité aussi au niveau du jardin pour gagner de la place et finalement j'ai pas le sentiment que ça ait vraiment été euh, une bonne chose en termes de production donc je suis reparti sur des haricots nains de toutes sortes euh, du flageolet blanc en flageolet enfin du lingot hein, donc blanc euh, du flageolet rouge pour le chili, ce genre de choses, du haricot vert, du haricot jaune, les fameux haricots au beurre euh, enfin voilà, on a vraiment diversifié au maximum et ces haricots ont été plantés, euh, enfin repiqués donc suite à un semis réalisé en pot hein, euh, et ça marche vraiment très très bien, j'ai fait ça donc euh, à la maison je vous rappelle que je n'ai pas de jardin, hein. donc euh, c'est dans la cour, euh, voilà, dans des, les plaques, euh, 10 pots par plaque, euh, 10 graines à peu près par, euh, par pot, et puis euh, voilà. Et après, repiquer ici, ça, ça fonctionne très très bien. Euh, ils sont un peu mieux armés contre les attaques euh, euh, de limaces, etc. Euh, enfin, Ils arrivent déjà un peu en bonne forme déjà dans le jardin. Entre chaque euh, rang de haricots, euh, évidemment, il y a du paillage. Et ça j'en suis très heureux parce que ben, il fait très très sec, hein, vous le savez, c'est la sécheresse, depuis un bon moment il n'y a pas plu ici, et donc ça permet de, de maintenir une certaine humidité relative, en tout cas pour le moment suffisante au niveau du, des pieds de, de, de haricots. Euh, le problème toutefois c'est que ce paillage, d'une part, on entretient l'activité des campagnols. Alors ça, c'est vraiment un gros problème. Hein. Ils viennent soulever euh, un petit peu les cultures. Par endroits, j'ai un, un peu de perte à cause de ça. Très clairement. Euh, D'autre part, euh, bah, les limaces euh, se réfugient aussi, euh, voilà, à l'abri, à l'abri euh, de ce paillage. On peut voir ici que les attaques de limaces sont pas non plus euh, généralisées. C'est pas très très grave. Mais euh, et puis on sait où les trouver maintenant, on soulève un peu le paillage, là où on repère une attaque, on soulève un peu le paillage, elles sont là généralement, elles vont elles vont se loger euh, au pied euh, de l'endroit où elles se nourrissent. quoi. Donc c'est facile à trouver, et puis euh, voilà, on les élimine. Euh, voilà. Mais quand même, euh, pour les gens qui soutiendraient l'idée que ce paillage euh, favorise, L'activité des limaces, en tout cas, leur permet de, de survivre dans des conditions un peu sèches comme on est en ce moment. Euh, effectivement, je le constate, ça c'est très clair. Et il semblerait que certains de mes voisins, aussi sur d'autres parcelles, soient moins ennuyés avec les campagnols que, je le, que moi je ne le suis ici. Euh, donc ça, ça sous-entend quand même clairement que ce paillage favorise, là encore, l'activité quand même de ce ravageur qu'est le campagnol. Bon, pour le moment euh, je fais avec euh, je suis pas encore prêt pour euh, piéger etc c'est pas pour une question d'éthique mais je suis à peu près certain que je m'en sortirai pas et que, et que mes pièges seront euh, enfin soit vont claquer dans le vide soit pas claquer du tout euh, voilà donc euh, pour le moment je préfère euh, continuer à payer un tribut à euh, ces rongeurs et puis euh, on va surveiller un petit peu leur activité. Si vraiment ça prend des proportions trop importantes, il faudra envisager autre chose. Le tourteau de ricin euh, dont vous m'aviez parlé précédemment, j'ai essayé d'en trouver, c'est pas possible. En jardinerie, c'est trop toxique, on refuse de m'en délivrer. Euh, j'ai appréhendé deux jardineries différentes et puis euh, c'est pas possible, j'arrive pas à en avoir. Donc j'en trouve sur la toile 25 kg, 25 euros et 25 euros de porc. Ah, ça, je trouve ça un peu un peu cher quoi. Je sais pas là. Je pense que ce produit serait vraiment intéressant, mais il faut que je réussisse à en trouver en proximité quoi. Ça c'est encore une autre question. Voilà donc on voit très très bien ici les, les dégâts hein, de de ces campagnols. Voilà mon mes euh, qui avait été repiqué ici donc et les campagnols qui viennent soulever complètement la motte Donc je vais voilà c'est très meuble. Hein. Je vais pouvoir les remettre en place quand je les vois voilà quand je me rends compte de ça assez rapidement ça va on remet en place euh, un petit coup de flotte et puis c'est reparti euh, si je ne le vois pas tout de suite par contre ça peut vraiment poser de gros problèmes voilà donc euh, ici vous êtes devant l'une des planches de poireaux donc pareil hein, euh, Plantation euh, au trou et puis paillage euh, soigneux euh, entre chaque rang de manière à maintenir l'humidité dont j'ai besoin euh, bah, dans, dans cette période particulièrement sèche, assurer, euh, essayer de garantir en tout cas la, la reprise de ces poireaux. Peut-être que par la suite on viendra poser un filet anti-insectes pour protéger ces poireaux de la mouche. Nos concombres ici sont bien partis, sont magnifiques. Enfin, euh, donc il y a trois pieds hein, sur ce, ce morceau de treillis soudé. Il y a trois pieds de concombre qu'on qu va faire courir. Euh, ce qui est important, c'est qu'en fin de compte, ce sont les, euh, c'est la troisième ou quatrième série de trois plants de concombre qu'on qu a qu'on a installé comme ça cette année. Hein. Euh, et d'une manière générale, en fin de compte, on a raté absolument toutes nos cucurbitacées. On peut voir un peu devant ici, je crois. Euh, des butternut il y a deux beaux pieds de butternut que j'ai récupéré à, à mon copain Seb d'ailleurs merci Seb encore parce que voilà ils sont magnifiques On, il y a déjà les premiers fruits dessus c'est très bien pour ma part tout ce que j'ai tenté en cucurbitacé, tout ce que j'ai semé à la maison euh, a été pris d'une d'un champignon je pense hein. c'est le, le feuillage une fois installé au jardin, hein, à la maison tout allait bien. Une fois installé au jardin, le feuillage devenait complètement euh, gris, euh, un peu couleur plomb en fin de compte, et euh, et puis ça mourait quoi. Et la, la plante mourait en quelques jours. Hein. Donc euh, j'ai perdu absolument tous les concombres, les potimarrons, les potirons, euh, les courgettes, enfin euh, tout tout ce que j'ai pu semer comme ça à la maison. Et ramené ici au jardin est mort donc euh, une catastrophe heureusement que j'ai été dépanné par les copains encore une fois euh, ces concombres là euh, viennent de la jardinerie euh, ils ont résisté les précédents étaient morts également enfin c'était vraiment euh, très très compliqué bon l'année dernière on n'avait pas trop de betteraves cette année on n'aura pas trop de, de courges d'une manière générale le jardin c'est ça aussi quoi hein. euh, on va réussir un certain nombre de choses rater d'autres choses euh, pour nous consoler, on a fait une très très belle récolte de petits pois hein, sur l'équivalent d'à peine une planche de culture comme celle là donc un peu moins de 5 mètres carrés, on a fait quelque chose comme 7 kg, 7 kg et demi, je crois donc c'était vraiment intéressant euh, Ces petits pois d'ailleurs avaient été semés de la même manière que les haricots, c'est à dire en pot et puis on, on est venu les repiquer ensuite euh, en rang bien serré ici dans le jardin des petits pois nains ça a très très bien fonctionné quoi. bon voilà c'est les aléas du, du potager hein. il y a des choses qui fonctionnent d'autres non mais quand même sur l'idée de semer euh, à la maison euh, on va intervenir là dessus donc on a récupéré une petite serre euh, euh, à étagère là hein. les, les petites serres euh, vraiment euh, destinées à accueillir les semis euh, à, à une copine donc on va pouvoir... Euh, entreprendre sans doute les semis de courge l'année prochaine mais à froid hein, à l'extérieur euh, à l'abri de cette serre plutôt que dans la maison quoi et on verra si ça fonctionne euh, si ça fonctionne mieux euh, si ça ne va pas ben ce qu'on fera c'est qu'on achètera les plantes dont on a besoin enfin après euh, c'est vrai que sans avoir de jardin à la maison je j'encombre un petit peu le, le patio là avec mes semis chaque année tout ça pour, euh, au final, récupérer trois ou quatre plants à mettre, euh, puisqu'on n'en on met pas énormément non plus sur le jardin, il n'est pas très grand. Hein. Euh, Est-ce que ça vaut vraiment le coup Bon, cette année, ça valait pas le coup du tout. Il y aura toujours les tomates qu'on continuera à semer, puisque là, c'est mon petit plaisir. C'est vrai que c'est sympa de de semer et de voir grandir les tomates jusqu'au moment où on va les installer dans la serre quoi. Ça je vais pas renoncer à ça puis ça fonctionne très bien mais pour le pour les cours je vraiment je suis en pleine interrogation. Donc l'année prochaine on tente mais plutôt à l'extérieur et puis euh, si ça fonctionne toujours pas ben on achètera les plants et puis voilà, terminé. Les tomates dans la serre se développent très très bien avec vraiment une grosse grosse grosse préférence pour le, la cœur d'albenga qui encore une fois euh, marque la différence cette année avec les autres variétés et alors un gros gros bémol également sur la variété euh, Edouard qui était supposée être très précoce et qui finalement euh, me donnera peut-être quelques tomates mais après les autres ça fonctionne pas du tout chez nous, en tout cas, hein, voilà, ça ne fonctionne pas du tout chez nous. Donc, sur les années à venir, euh, fort de cette petite expérience de 3 ans, là, maintenant, c'est notre troisième année, on va quand même s'attacher à resserrer un peu sur les variétés dont on sait qu'elles fonctionnent très très bien, et on va peut-être un peu moins tester puisqu'on n'a pas beaucoup de place et que quand on prend des risques comme ça que ça fonctionne pas, ben voilà, ça se traduit par de la place immobilisée pour rien, c'est un peu dommage. Ici, nos aubergines, donc ça fonctionne pas très bien. Euh, en serre, c'était raté l'année dernière. Dehors, ça n'a pas l'air beaucoup mieux cette année. Bon, à suivre, c'est un légume qui semble un peu compliqué à appréhender. Donc, vous pouvez le constater, vos commentaires ne sont pas inutiles. Très loin de là, on a décidé de bien vous écouter cette année. Et contrairement aux deux années précédentes, on va vraiment attendre la fanaison de ces oignons avant de les ramasser. Donc là encore, je vous ai écouté et j'ai posé un filet anti insecte sur les choux. D'ailleurs, j'ai entouré quelques betteraves avec parce que j'ai remis quelques choux dans la continuité. Donc les betteraves sont, elles aussi, même si elles n'en ont pas besoin, protégées par ce filet à insecte Voilà, donc ici, ben les, les murs sans épines qu'on qu avait entrepris d'installer de manière verticale sur ce, sur ce support. Ça fonctionne plutôt bien. Donc les murs... Euh, euh, fructifie sur le bois de deux ans on les avait plantés l'année dernière évidemment on n'avait rien eu et puis cette année et eh ben voilà euh, c'est bien vraiment bien garni euh, et on peut déjà imaginer que l'année prochaine on aura voilà de la verdure jusque là haut à peu près et puis euh, c'est un dispositif qui devrait tenir ses promesses ça c'est vraiment une bonne une bonne chose Ici, au pied, donc, on va trouver ce, ce crotin que je viens de déposer. Donc, On est toujours sur la même démarche. On continue d'apporter cet activateur biologique au niveau de, de notre sol, hein, au fur et à mesure que les parcelles se libèrent. Quand j'aurai retiré les oignons, euh, par ailleurs, on viendra également euh, recharger en crotin, par exemple. À ma gauche, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais encore des poireaux, puisqu'on en a mis 500. Euh, ça peut faire beaucoup pour nous deux mais il y a quand même euh, 10% de prélèvement par les campagnols à peu près c'est ce qu'il y avait l'année dernière et puis c'est un légume qu'on aime beaucoup partager l'hiver, ça, ça fait plaisir de faire plaisir aux copains avec quelques, quelques poireaux de temps en temps on a un peu de place euh, voilà. on a chargé un peu en poireaux cette année voilà c'est tout pour aujourd'hui donc euh, merci de nous avoir suivis cette fois encore au potager qui dit non et je vous dis à très bientôt, ciao ciao